Black Lives Matter a été créé pour dénoncer les violences policières récentes. Que ce soit à cause d'un manque d'entraînement ou d'une justice complice, les policiers se retrouvent très rarement en face de leurs responsabilités en cas de violence. Mais les choses se compliquent quand on regarde dans le détail des statistiques. En 2015, selon le Washington Post, il y a eu deux fois plus de blancs victimes de violences policières que de noirs, et la population noire est à l'origine de la moitié des crimes violents selon le FBI. Le racisme a changé de visage aux états unis a l'époque de la ségrégation, les lois étaient clairement rédigées pour discriminer blancs et noirs, alors qu'aujourd'hui, les lois ne sont plus racistes dans leur contenu, mais dans leur effet. Un code du travail rigide va créer plus de chômage parmi les minorités. L'école est un outil de déterminisme social, et les plans d'urbanisme ont toujours été des outils de ségrégation. Il est faux de parler de policiers racistes qui veulent simplement tuer du noir. La situation actuelle est le produit de décennies de politiques sécuritaires, d'un système qui enferme la communauté noire dans une trappe à pauvreté, et d'une épidémie de familles monoparentales dans cette communauté, qui crée du chômage, de l'échec scolaire et de la criminalité. Et vous, pensez-vous qu'il y a des solutions qui pourraient aider à déminer la situation actuelle N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, et s'il y a une question que vous voulez me voir répondre en 60 secondes, n'hésitez pas non plus à me la poser.